Bonjour à tous. Alors normalement, Bonjour. ça fonctionne. On va essayer de se reconnecter au live. Voilà, donc a priori, ça marche ce coup-ci. Désolée pour ces petits soucis techniques. On a eu quelques euh, quelques bugs de connexion. Donc nous voilà bien en direct sur Facebook. Rebonjour. Et rebonjour sur Instagram. désolé pour le petit bug technique. Euh, normalement, on est ok sur les deux plateformes, Insta et Facebook. Donc on avait commencé à présenter le live, donc ce focus sur les épreuves orales CRP 2023 sur Instagram, le temps que Facebook se connecte. On avait commencé à introduire un petit peu le sujet qu'on allait aborder, euh, donc merci beaucoup de, de nous retrouver. Désolée pour le petit bug sur Instagram, on est là. Donc euh, pour rappel, pour, pour vous qui nous rejoignez sur Facebook, l'idée de ce live aujourd'hui qu'on va vous présenter avec Jadis et moi, Jade, euh, c'est de vous donner quelques conseils bien précis, un listing de conseils que vous pourrez utiliser pour euh, aborder vos épreuves euh, et vous mettre dans des conditions de réussite. Ça ne sera pas vraiment tourné aujourd'hui sur la gestion du stress en, en termes d'outils, comme on a pu proposer la dernière fois pour les écrits. Où on avait parlé de la cohérence cardiaque, de la respiration, etc. Oui. Là, c'est vraiment, si vous voulez, on a demandé à nos profs correcteurs de jury, euh, correcteurs et membres du jury, de nous dire euh, qu'est-ce qu'ils attendent d'un candidat lorsqu'ils l'ont en face d'eux. Donc, c'est vraiment des conseils qui sont tirés euh, des jurys directement pour euh, chacune des épreuves. Donc, comme on a un petit peu perdu de temps, on ne va pas euh, trop traîner. On va se lancer dans les conseils. Euh, sachez, ouais, sachez juste qu'on reviendra à la fin du live sur, euh, sur euh, l'accompagnement qu'on vous propose pour préparer les euros aussi. Parce que je sais, on l'a vu tout à l'heure, que certains n'attaquent que maintenant à se préparer pour les admissions. Mmh. Sachant que nous, chez Fort prof hein, vous savez, on vous prépare depuis le début de l'année aux euros. Si vous êtes un petit peu, vous vous sentez euh, pris de cours un peu débordé, vous ne savez pas trop par quoi commencer, on vous a préparé un pack spécial euh, 100% euros, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais en gros, on vous propose des entraînements euh, pour chacune des disciplines. Euh, on vous propose des supports e-learning qui reviennent sur les notions indispensables à connaître en CSE, en EPS. On vous a fait aussi des cours de Dida en français en maths. On vous a mis quelques petits modules offerts sur la pédagogie, euh, sur la psychologie de l'enfant, sur la méthodologie d'une séquence. On a tout, tout ce qui va vous être utile. On vous propose aussi chez Fortprop, vous savez, des modules à la carte. Donc en fait, vous pouvez juste prendre à la carte un entraînement sur chacune des disciplines. Euh, vous avez également du coaching moral. Bon, on fera un petit, un, un petit topo à la fin du live, mais voilà, sachez qu'on euh, vous accompagne et le premier, le premier module à la carte est à 115 euros donc euh, on a essayé de faire ça de manière abordable. Euh, je crois qu'il y avait une question, à ouais, vous nous demandiez si Louison, si on, on referait un poste avec tous les conseils, oui c'est oui. prévu, un poste est prévu euh, dans la semaine je crois. Oui il y en a plusieurs euh, dans les semaines à venir euh, pour vous donner euh, tous les conseils. Et également le live sera disponible en replay euh, sur YouTube dès demain et sur Facebook et Instagram euh, dès cet après-midi. Voilà le but c'est que vous puissiez regarder le replay, mettre en pause et prendre des notes euh, si nécessaire. On a aussi une petite surprise pour vous sur ce live, donc Rosie je te laisse en parler. Donc du coup à l'issue du live on va vous faire gagner une mise en situation d'oral euh, donc n'oubliez pas de remplir le formulaire de participation au live parce qu'on fera le tirage au sort euh, avec vos participations au formulaire. Donc, on, on fera ce tirage sort cet, enfin, cet après-midi. Donc, euh, n'hésitez pas à nous suivre sur, le sur les réseaux sociaux et regarder nos stories, parce que le gagnant sera annoncé en story. Et on vous, on vous contactera ensuite euh, par email pour vous, pour vous annoncer la bonne nouvelle. Oui. Euh, on va vous remettre le lien peut-être en commentaire si ouais. vous voulez participer. Pour ceux qui ne se, se, se seraient pas encore inscrits, on vous remet le lien du formulaire. Euh du formulaire sur Insta, je vois qu'on a des personnes qui nous suivent su en Thaïlande donc <rire> un coucou aux personnes qui sont en Thaïlande sous le soleil euh, donc on vous remet le lien sur, dans, le, dans le chat hein, pour, vous inscrire, pour vous inscrire d'ici la fin du live on vous remettra euh, euh, oui, on vous ou pas le du Donc, pas de souci de répondre sur le sujet. Pour rappel, la mise en situation d'oral, c'est un entraînement avec, euh, en individuel, en ligne, en visioconférence, avec un, un de nos professeurs, euh, membre du jury ou ju qui l'a été depuis la nouvelle réforme, et, euh, et qui vous fait en fait un retour euh, à l'issue de votre prestation, comme le ferait le jury. Alors, euh, pour commencer, donc, on, on recontextualise un petit peu. Donc là, on va parler des euros. Donc, vous savez que les épreuves d'admission sont notées sur 120 points qu'on commence par celle de l'épreuve de leçon et qu'on finit par l'épreuve d'entretien. Euh, on va faire un petit zoom aussi sur la preuve facultative de LVE, si certains sont concernés à la fin. Donc déjà, avant tout, partir du principe que euh, le jury va se poser quatre questions fondamentales. Est-ce que je le vois devant une classe dans quelques semaines Est-ce que le candidat que j'ai en face de moi, je le vois devant la classe hein Vous savez que euh, la rentrée arrive à grands pas. Est-ce que je le verrai intégrer mon équipe pédagogique Est-ce que la personne est motivée et est-ce que je lui fais confiance, c'est-à-dire est-ce que je pourrais lui confier mon enfant ou euh, mon, mon petit-fils, ma petite-fille. Voilà les quatre questions principales qui va se poser. Rappelez-vous qu'on est vraiment dans un entretien hein, de recrutement. Le CRPE, c'est vraiment le concours de recrutement. Vous devrez évidemment savoir vous vendre euh, tout en ayant une attitude professionnelle et en vous projetant déjà dans le métier. Les clés générales à l'oral, ça va être vraiment de savoir écouter, euh, regardez le membre du jury, vraiment assumez hein, le fait que, que vous êtes là devant eux et que vous vous vendez donc les regarder, prendre le temps de la réflexion, de respirer si on commence à paniquer, petits hein, exercices de respiration, euh, maîtriser son corps, ses mains, tous les gestes parasites, pour ça entraînez-vous, filmez-vous avant, regardez les vidéos, on sait que c'est pas facile de se filmer, et de se regarder, mais ça va vous aider. Euh, bien analyser les questions qu'on vous pose avant d'y répondre, ne pas, pas répondre à côté, ne vous précipitez pas, euh, ne faites pas des réponses trop longues qui vous pourraient vous perdre dans la syntaxe. Structurez bien, euh, problématisez avant de répondre, illustrez toujours, on reviendra dessus tout à l'heure. Et pour la posture, euh, si ça peut vous rassurer, pensez toujours à avoir bien vos pieds ancrés dans le sol. Euh, si, vous avez, si vous paniquez, si vous cherchez vos mots, pensez à regrouper vos mains, prendre une respiration, ce qui permettra de re, re récupérer un peu lucidité et réenchaîner sur votre réponse. Ça, c'était pour les petits, les petits conseils généraux. Ensuite, on va s'attaquer à l'épreuve de leçon. Euh, si vous avez des, caisses, des, des conseils, d'ailleurs, de, pour gérer le stress, n'hésitez pas à les partager aussi. Donc, l'épreuve de leçon français math qui est sur 80 points. Pour rappel, elle dure deux heures et vous avez une heure d'épreuve pour les deux disciplines. Donc, on attendra de vous, vous que vous conceviez et que vous animiez une séance. Euh, le jury appréciera évidemment votre maîtrise de la discipline et vos compétences pédagogiques. Vous aurez deux sujets, un français, un mathématique avec au maximum quatre documents en support. Donc euh, extrait, extrait manuel, trace de copie, extrait de programme, etc. Donc vous aurez 10 à 15 minutes de présentation. Et vous aurez enfin 15 à 20 minutes pour euh, d'entretien avec le jury pour faire préciser certains points. Euh, Est-ce qu'on est debout ou assis pour, pour présenter la leçon Très bonne question, ça dépend. Ça dépend des jurys. Ça dépend vraiment des jurys, ça peut être debout, ça peut être assis. Préparez-vous aux deux. En général, euh, général c'est debout, mais parfois c'est assis, donc euh, ça dépend vraiment. Donc, préparez-vous aux deux. C'est une question qui revient souvent. Et, euh, assis face au jury, ça, ouais, ça, ça dépend, ça dépend vraiment des jurys. Euh, pour rappel, la note zéro est éliminatoire, évidemment. On ne va pas se projeter dans la note zéro, mais sachez-le. Alors, les premiers conseils pour l'épreuve de leçon. Par rapport au jury, on va vraiment les rassurer sur sa capacité à prendre une classe en main en donnant des exemples d'activités ou d'interventions simples, claires, avec du bon sens. Euh, un candidat brillant à l'oral mais approximatif sur sa gestion de classe sera évidemment moins bien noté qu'un candidat précis, factuel, euh, qui connaît la réalité du terrain. Pensez à mettre toutes vos réponses dans la perspective de la réussite des élèves. Encore une fois, on se place dans la posture de l'enseignant. Euh, il faut que vous soyez en capacité de justifier vos choix pédagogiques et euh, faire du lien avec les instructions officielles, la didactique, les différentes conceptions pédagogiques. Il faudra évidemment connaître les différentes phases d'une séquence, et celle de la séance, évidemment. Euh, vous devrez faire du lien avec les gestes professionnels qui vous permettront euh, de conduire euh, de manière efficiente votre classe. Pas d'inquiétude sur le jury. Je sais que c'est une grosse chose d'inquiétude. Le jury euh, sait que vous n'êtes pas professionnel. Il sait que vous n'êtes pas expert, mais vous êtes des PE en devenir. Donc, il sera avant tout bienveillant. Évidemment, il cherchera à vous évaluer. Mais il ne sera pas là pour vous piéger. Euh, il attend surtout de vous que vous fassiez preuve de bon sens et que vous soyez capable de prendre du recul par rapport aux questions qu'il va vous poser. Euh, il va vous tester, évidemment, à la rentrée, vous allez avoir, selon le niveau que vous allez avoir. Si vous avez n'importe quel âge, mais on pense au maternel, vous allez leur proposer une séance qui ne marche pas du tout. Vous n'allez pas arriver à capter leur attention. Bah, il faut savoir se remettre en question de suite et proposer autre chose. Donc ça, le jury va essayer de le tester, euh, de le tester euh, durant son entretien. Donc, acceptez que les échanges soient formateurs. Donc, le jury, en effet, veut voir votre capacité à rebondir, à vous remettre en question, à vous réajuster. Pensez-y. Ne, ne vous dites pas, là, là, je, je, c'est bon, je, je suis perdu, je, je, je baisse les bras, pas du tout, au contraire. C'est votre capacité à, à rebondir qui est évaluée. Euh, structurez vos phrases et organisez, euh, organisez vos, vos réponses. Et pour ça, entraînez-vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment entraînez-vous. Est-ce que le jury est plus exigeant, avec les contractuels? Non, pas forcément. Il a devant, devant lui euh, un candidat au concours. Il ne va pas être forcément plus exigeant si est contractuel. Par contre, vous, votre expérience professionnelle va vous servir. Euh, donc, soyez à l'écoute du jury, reformulez au besoin. Vous m'avez demandé deux. Voilà, ça, ça c'est toujours bien apprécié. Euh, pensez à, à regarder chaque membre du jury dans les yeux. N'hésitez pas, à assumer le et n'êtes pas fuyant euh, là-dessus. Euh, et surtout, ne cherchez pas forcément à faire un étalage de vos connaissances théoriques, mais restez pragmatique, hein, très factuel. Euh, voilà, peut-être que on peut faire un point sur l'importance des documents qu'on oui. aura en support. Oui, du coup, on va vous parler euh, de l'utilisation des documents euh, à votre disposition. Ils sont là justement pour vous aider à élaborer des séances, mais n'oubliez pas euh, de ne pas les paraphraser. Euh, les enjeux didactiques des documents vous permettront de problématiser une question qui sera le fil conducteur de la séance. Donc, on va vous présenter nos conseils euh, lorsque vous allez découvrir le sujet. Donc, tout d'abord, bien lire le sujet, euh, bien analyser le cycle, la classe concernée, la place de la séance demandée et chercher les objectifs. Mettez-vous bien en tête que l'on doit intéresser le jury et le convaincre. Euh, donc, soyez bien présent et explicite, posez bien votre voix, soyez calme et convaincant. Euh, pensez également euh, à bien élaborer une séance avec des phases précises. Bien maîtriser les contenus pédagogiques, mais aussi la didactique. Euh, par exemple, comment le mettre en œuvre avec les élèves. Euh, prenez en compte ce que les élèves savent et ne savent pas, surtout c'est très important. Ensuite, on va vous parler des conseils pour euh, la conception et l'animation de la séance. Donc, Rappelez-vous euh, qu'on attend de vous que vous, soyez, enfin, que vous présentiez une séance inscrite dans une séquence en prenant en compte les programmes et également les compétences des élèves. Euh, L'important est de définir de, matière, de manière précise l'objectif pour les élèves, mais également euh, les objectifs pour l'enseignant. Donc, Pensez à bien présenter le corpus, euh, définissez les objectifs d'apprentissage, Construisez votre intervention, donc faire un plan clair. Euh, respecter les différentes phases de votre séance. présenter une séance réaliste et surtout ne pas chercher euh, l'originalité à tout prix. Mmh. Faites des Vous pouvez faire des liens explicites entre les documents euh, du sujet euh, et les choix pédagogiques et didactiques. Et surtout, euh, ne pas oublier de faire manipuler les élèves. C'est très important, et ne pas oublier que le temps de la séance euh, doit être adapté mmh. également à l'âge des élèves. Et enfin, un conseil important au niveau de la gestion du temps, euh, pensez à exposer pendant au moins 8 à 10 minutes euh, la séance elle-même, et surtout, entraînez-vous. Euh, Chronométrez-vous mmh. euh, chez vous, parce ouais. que vous savez que le jour J, avec le stress, vous allez avoir tendance à parler plus rapidement. Donc vraiment, entraînez-vous, comme disait Jade, mmh. euh, filmez-vous également, euh, voilà. Oui, pour ceux qui, qui, pas de, qui ne sont pas suivis par, dans une prépa ou par des professeurs, vraiment, mmh. filmez-vous et faites l'exercice de vous chronométrer. Mmh. Vraiment, ça, c'est important parce que comme ça, vous maîtriserez mieux votre temps et votre organisation. C'est ça. Euh, ensuite, lors de l'entretien avec le jury, euh, répondez précisément aux questions et ne cherchez pas à noyer le poisson. Mmh. Euh, écoutez, analysez, remettez-vous en question et surtout prenez votre temps. Soyez bien à l'écoute du jury et euh, soyez également réceptif aux questions du jury euh, qui souvent vous aide à revenir sur une proposition peu pertinente et euh, vous permettent de réviser votre propos. Donc si vous ne savez pas répondre à une question, n'hésitez pas à le dire honnêtement au jury. Euh, plutôt que d'essayer de tergiverser, ce n'est pas le but. Soyez honnête euh, directement avec le jury et euh, ayez en tête également des références solides euh, comme par exemple euh, la circulaire de rentrée. Oui c'est ça, on, on, on, on insiste beaucoup dans ce live sur la, la, votre relation avec le jury lors oh. des, euh, des euros, mais on sait que c'est souvent quelque chose qui est bloquant pour vous. Souvent, vous avez les connaissances, mais euh, l'échange avec le jury peut vous paralyser parfois. Donc, voyez vraiment ça comme, euh, ouais, vraiment comme un échange et, et vous êtes là pas pour... Euh, tout, ils le savent, vous n'êtes pas expert. Ils sont là vraiment pour euh, analyser votre capacité à devenir enseignant. Donc, vraiment, ne soyez pas euh, complexés par votre posture. Et souvent, surtout quand vous êtes en reconversion professionnelle, on le verra. Hein, je suis pas prof quasiment tous en reconversion professionnelle. Euh, donc il n'y a pas de complexe à avoir là-dessus non plus, ça c'est important, mais de toute façon ça on l'a travaillé toute l'année avec les professeurs. Est-ce que déjà ça fait sens ce qu'on vous dit, ça vous parle ou pas Dites-nous un petit peu. J'espère que nos, pour nos stagiaires par ça vous parle. Hein <rire> Sinon c'est qu'on aurait raté quelque chose. Et pour les autres, bah, dites-nous si ça, si ça vous rassure, si ça vous confirme dans vos révisions, si ça vous alerte, si ça vous met en, en exergue des points à, à réviser. On va passer maintenant à l'épreuve d'entretien qui est notée sur 40 points. Donc pour rappel, dans cette épreuve-là, vous allez être analysé, évalué sur l'EPS et la connaissance du système éducatif avec une partie sur la motivation. Vous aurez 30 minutes de préparation pour l'EPS et vous enchaînerez direct ensuite sur la CSE, donc la connaissance du système éducatif. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que même si l'EPS ne se passe pas bien, c'est pas grave, on enchaîne. D'accord Il ne faut surtout pas se laisser déstabiliser. Comme on l'a vu précédemment. Vous allez avoir un sujet proposé par le jury sur un contexte d'apprentissage et un objectif d'acquisition pour la science. Le candidat donc, choisira, vous choisirez votre champ d'apprentissage. Vous serez évalué sur vos connaissances scientifiques à nouveau, sur la sécurité en EPS, très important, sur les choix pédagogiques, sur la cohérence avec les programmes et les enjeux de l'EPS. L'exposé durera 15 minutes et l'entretien 15 minutes. Alexandra, je vais répondre à votre question et je finis juste. Euh, la de candidature, ensuite, sur la partie motivation et connaissance du système éducatif, euh, donc vous aurez une fiche de candidature à, à remplir, à donner au jury, ou on reviendra sur votre parcours au préalable. On verra comment est-ce qu'on met en avant euh, ces points forts. Donc, il y aura ensuite un entretien sur la projection sur le métier des professeurs d'école, une réflexion personnelle et collective dans l'établissement. Et euh, vous aurez parler de votre envie d'enseigner, de votre parcours, euh, de vos travaux de recherche, etc. Donc ça, c'est cinq minutes. La présentation et 10 minutes d'entretien avec le jury. Euh, au niveau de la mise en situation professionnelle, on attendra de vous que vous connaissez bien le système éducatif, euh, les droits et les obligations du professeur des écoles, l'institution scolaire, la classe, la sécurité, la laïcité, etc. Donc ça, évidemment c'est important à avoir en tête, ça durera 20 minutes. À nouveau, la note zéro est éliminatoire. Je reviens à Alexandra sur votre question. Est-il nécessaire de connaître les attendus de fin du cycle J'allais justement y revenir après. Oui, oui, il faut les connaître. Il faut les connaître, ça vous servira euh, évidemment pour le PS, pour faire du lien et pour avoir euh, des notions sur lesquelles vous appuyer. Et je vais y revenir dessus, euh, on va y revenir dessus euh, avec Rézis. Voilà pour la présentation de l'épreuve. Rézis, je te laisse peut-être commencer par les conseils généraux oui. pour cette épreuve. Donc, on va vous donner les conseils généraux pour euh, l'épreuve de leçon. Donc, tout d'abord, attention à, à vos questions du stress, euh, à la clarté du plan et à la gestion des émotions. Euh, bien assurer la communication à l'oral avec le jury, car euh, ce n'est en aucun cas un, un oral, euh, un écrit oralisé, pardon. Euh, encore une fois, ne vous inquiétez pas, ne pas avoir peur du jury qui est là pour, euh, déceler, qui n'est pas là pour déceler toutes vos failles, euh, mais plutôt pour vous comprendre, euh, pour mesurer ce que vous proposerez aux élèves dès le mois de septembre. Euh, pensez également à rester concentré jusqu'au bout de l'épreuve pour répondre aux questions et euh, ne vous débarrassez pas des questions, même si vous pensez que c'est bientôt fini, qu'il reste que deux minutes. Essayez vraiment de rester concentré jusqu'à la fin, parce que toutes les réponses comptent. Euh, et c'est souvent le candidat lui-même qui rentre dans une spirale négative, alors que il faut rester concentré vraiment jusqu'au bout de l'épreuve. Oui, rien n'est perdu en fait. C'est ça, jusqu'au bout. Et euh, ensuite, un autre conseil, c'est que le jury va se projeter. Donc à travers l'attitude que vous allez avoir face à lui, il va, extra il va extrapoler sur l'attitude que vous aurez face aux élèves, euh, face à vos collègues et également face euh, aux parents d'élèves. Mmh. Et comme le disait déjà tout à l'heure également, acceptez de regarder le jury, euh, de prendre le temps de répondre, d'écouter la question, de remettre en cause également une chose qui a été dite. Oui, et avant d'enchaîner sur les conseils spécifiques pour l'EPS, je voulais répondre à Pika sur Facebook qui nous, euh, qui nous demandait, je suis enseignante spécialisée depuis trois ans en UE. il vous semblait pertinent de valoriser votre expérience, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est qu est qu pense que c'est une bonne idée Oui, tout à fait, votre expérience euh, professionnelle est à valoriser, surtout dans ce cas-là, Donc n'hésitez pas, évidemment. Euh, évidemment, sans avoir une attitude, je, je, je, je sais, il faut vraiment être ouvert d'esprit, mais en effet, ça, il faut, il faut le valoriser. Euh, alors, pour l'EPS pour le donc, l'épreuve d'EPS ne repose pas que sur l'acquisition de connaissances, mais nécessite évidemment de faire preuve de bon sens, comme sur l'épreuve précédentes. Toutes vos réponses ne peuvent pas être apprises, donc il n'y a pas de par cœur à, à savoir, mais il faut bien comprendre quels sont les enjeux de l'enseignement de l'EPS, en général, pour analyser et répondre aux questions. Donc, il faut avoir quand même une vision globale. Euh, pour, dans la méthodologie de, vos, de votre présentation, pensez à préparer une intro, le corps du devoir et la conclusion, avoir ça en tête. Euh, pour diminuer le stress cependant et puis pour euh, poser votre professionnalité d'emblée pour vous aider nous on vous propose en fait euh, de préparer les deux premières phases de l'intro que vous pouvez écrire et les apprendre par cœur, comme ça vous attaquez l'intro avec déjà le début super, de votre texte ouais. et puis après vous partez dans votre présentation ça vous permet de bien débuter votre oral euh, et idem pour la conclusion à la rigueur rédiger votre dernière phrase comme ça vous savez sur quoi vous finissez ça vous structure votre, votre présentation histoire de quitter le jury sur une phrase bien pesée et voilà qu'on assume et, et qu'on a, qu a prévu en tout cas. Que ce soit pas de l'impro, tout à fait. Pensez à illustrer les situations avec du vocabulaire didactique. Euh, on va raisonner en zoom, des dézoom sur la situation de jeu au module d'apprentissage. Ça, on l'a vu en, toute l'année en classe. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est quelque chose qui est, qui est super important à retenir. Euh, à chaque fois que c'est possible, glissez dans vos réponses une référence institutionnelle donc en lien avec la réponse, donc les programmes, la circulaire, les dispositifs, etc. Évidemment, il faudra connaître les quatre objectifs spécifiques de l'EPS pour la maternelle et les quatre champs d'apprentissage pour les cycles 2 et 3. Donc ça, ça ne peut pas y couper, il faut les connaître. Et donc, évidemment, connaître les attendus de fin de cycle pour vous appuyer dessus. Pensez à caractériser l'APSA retenue pour le sujet. On donne sa carte d'identité, son ADN en quelque sorte. Euh, ne pas hésiter évidemment à développer les situations d'apprentissage euh, afin de faire vivre au jury votre séance. Hein, L'idée, c'est que ce ne soit pas euh, une, uniquement théorique, mais qu'on sente que vous, euh, que vous maîtrisiez le, le discours. Euh, organisez la séance de PS pour tous les élèves. Hein, pensez euh, à veiller à, à proposer un temps de, pra un temps de pratique pardon, pour chacun et surtout en assurant la sécurité et votre responsabilité. Ça, c'est important de le garder en tête. Il faudra forcément connaître les programmes et les textes concernant la natation et les sorties scolaires. Donc, est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde Les sorties scolaires peuvent parfois être un peu négligées. Donc, dites-nous si c'est clair pour vous par rapport à ça et surtout, pensez à revenir sur ces, sur ces révisions. Euh, et toujours connaître une situation de référence par APSA et par cycle, ce qui, euh, évidemment, donc, implique votre connaissance des, des attendus de fin de cycle. Par exemple, euh, il faudra avoir en tête quelques exemples concrets de situations situation d'apprentissage. Euh, Qu'est-ce que je proposerais à mes élèves de CP, en cours de vitesse, en jeu collectif, euh, pour une classe de CM2 en attention, par exemple. Euh, cette épreuve-là de PS, euh, et notamment sur la partie échange avec le jury, euh, repose beaucoup sur, cette, sur votre inventivité. Hein, il, faut, il faut pouvoir aller piocher dans son esprit rapidement des références pour ne pas perdre de temps et ne pas être déstabilisé. Donc forcément, pour ça, euh, ça vous demandera de, de vous préparer, de vous entraîner, surtout d'avoir quand même des connaissances assez, euh, assez maîtrisées. Euh, Aurélie, si tu veux bien continuer sur les enjeux. Donc du... euh, l'enjeu n'est pas de proposer une, une situation à laquelle personne n'aurait pensé, mais de proposer la situation qui est adaptée aux problèmes euh, posés. Par exemple, euh, les élèves ne savent pas mettre la tête sous l'eau ou ils ne savent pas faire une passe. Donc pensez bien à la continuité des apprentissages du cycle 1 à 3. Euh, pensez également à l'importance des compétences liées à l'oral et euh, à la production d'écrits sur les trois premiers cycles euh, dans tous les domaines d'apprentissage des programmes. Ne pas penser euh, qu'apprendre, c'est magique. Pour qu'un élève apprenne, il faut du temps, des répétitions, euh, souvent plusieurs situations euh, qui travaillent euh, le même problème. Il y a, beaucoup de candidats euh, donnent le sentiment que la situation proposée va forcément permettre à tous les élèves de mmh. réussir. Euh, en quelques minutes, alors que non, certains élèves ont besoin d'avantage de temps que d'autres. Euh, donc il faut vraiment euh, penser à tous les élèves euh, différents. N'oubliez pas qu'enseigner l'EPS euh, dans le premier degré, c'est le faire dans le cadre euh, plus large qu'une qu semaine de cours. Euh, il faut bien qu'il y ait du lien entre fait euh, en EPS, confort en mathématiques ou en français, donc toutes les disciplines. Ensuite, concernant les situations, euh, pensez à toujours répondre en trois temps. Euh, donc, euh, quel est le problème posé Quel aspect réglementaire est en jeu Et donnez également euh, une à deux illustrations d'actions concrètes. Euh, ensuite, ne perdez pas de vue la problématique tout le long de l'exposé, euh, sinon vous allez malheureusement être hors sujet. Hors sujet pardon. Et euh, n'oubliez pas la répartition du temps. Il faut que les situations pratiques soient énoncées euh, au maximum à 7 minutes. Euh, ce n'est pas la partie théorique qui ramène le plus de points. C'est ça, donc là on a, fait, on a vu euh, les, les, ce qui me semblait le plus important pour l'EPS. Euh, donc j'espère que ça, peut vous, ça a pu vous aider. J'ai pu qu avoir quelques questions sur, sur le chat sur Facebook qui étaient posées. On va, on va prendre le temps d'y répondre euh, après ou par écrit. Euh, N'oubliez pas, si vous nous rejoignez, qu'on vous proposera un, un cadeau à la fin de ce live. Donc, on va offrir à l'un d'entre vous un entraînement oral, donc une mise en situation d'oral dans la discipline de votre choix pour vous aider justement à réussir votre concours. Vous, vous entraîner dans de bonnes dispositions avec des, avec des professeurs qui sont ou ont été membres du jury depuis la réforme, donc qui connaissent vraiment les attendus du jury. Donc, euh, pour rappel, on vous remettra le lien de formulaire de participation à ce petit jeu concours dans le chat, n'hésitez pas à les jeter un oeil même si vous devez partir avant la fin du live n'hésitez pas à remplir le formulaire à revenir sur, la, sur le chat pour voir le lien on va passer à la CSE maintenant alors euh, l'attendu général de cette épreuve c'est vraiment de faire valoir votre aptitude à vous projeter euh, dans le métier de professeur des écoles encore une fois on ne perd pas son fil euh, le fil rouge, c'est vraiment en quoi je suis un bon, euh, un bon professeur des écoles euh, alors, bien gérer votre temps évidemment, soignez votre posture, là je reviens sur des, sur des, sur des basiques, euh, la précision lexicale et syntaxique on en a parlé, n'oubliez pas. Il faut, il faut que votre propos soit, euh, soit dynamique et à la fois que vous ayez un, un, un plan déjà en tête que ce soit carré, que vous captiez l'attention du jury et, euh, et que votre gestuelle soit approprié. Encore une fois, il faut penser quand vous serez devant vos élèves, il faut pas que ce, ça parte dans tous les sens, il faut pas avoir trop de gestes parasites, il faut vraiment que vos élèves euh, soit concentré sur votre discours, et il en est de même pour le, pour le jury qui va évidemment évaluer ça. Donc, vous devrez forcément montrer une analyse aiguisée du système éducatif en général, et du fonctionnement du premier degré en particulier. Vous hein, êtes spécialiste premier degré, vous le savez. Un euh, gros point de vigilance euh, sur les problématiques des valeurs et de la laïcité euh, qui seront en fait, votre fil rouge à ne pas lâcher euh, tout au long de votre épreuve, de la préparation euh, de votre épreuve en général. Gardez en tête pendant votre préparation, euh, les valeurs euh, et les problématiques des valeurs, pardon, de la laïcité, euh, évidemment dans leurs dimensions réglementaires et pédagogiques, hein, évidemment. Le candidat, euh, évidemment, devra garder à l'esprit euh, qu'il doit démontrer au jury qu'il connaît le système éducatif en général. Voilà, c'est vaste, à la fois, il y a tellement de choses à connaître, et on ne va pas revenir évidemment sur tout, vous l'avez vu dans l'année et, euh, et vous le voyez encore maintenant. Euh, c'est assez vaste et à la fois, il faut se montrer bah, bien, bien connaisseur de, de tout ça. Euh, vous, de, vous devrez évidemment avoir la capacité de montrer que vous euh, savez résoudre des problèmes de l'école avec le soutien euh, du directeur, de la directrice et de l'équipe pédagogique en général, hein, qui seront des atouts, mettez de bien ça en avant, surtout ne pas vous montrer solitaire dans la résolution d'un problème euh, et dans l'approche des thématiques mais vraiment, dans, ça sera dans une dynamique, une dynamique collective de l'école. Connaître les dates clés de la construction de l'école républicaine et ne pas confondre les valeurs, les principes, les lois, les compétences. Attention à bien les avoir en tête. Euh, articuler les enjeux de la maîtrise des principes régaliens, républicains. Tout ça, ça doit vous parler normalement. Euh, il faudrait évidemment avoir lu le vademecum de la laïcité qui est disponible sur EduSchool. Vous me direz si vous l'avez euh, si euh, lu. pour comprendre euh, ce principe euh, consubstantiel à la devise républicaine, évidemment. Euh, je vois qu'Angélique nous dit que euh, tous les conseils des écoles sont mon point faible ce matin. Alors, explicitez-nous si vous avez besoin qu'on réponde à une question là-dessus. Euh, donc, voilà globalement les attendus de l'épreuve. Aurésie, tu veux bien le compléter. Euh, ensuite, euh, pensez à bien écouter précisément les questions pour y répondre euh, au plus près afin d'éviter de faire euh, des phrases stéréotypées. Bien, an bien analyser chaque élément de la situation avant de faire des propositions et ne pas traiter une situation de vie scolaire comme une situation d'enseignement. Euh, traiter les deux mises en situation professionnelle structurées autour de deux questions principales euh, qui sont donc quelles valeurs et principes de la République et le cas échéant quels principes juridiques mobilisez-vous euh, Et quelle analyse faites-vous et quelles pistes de solutions proposez-vous donc, nous allons maintenant faire un petit focus euh, sur les ressources pour nos stagiaires fort-prof. Donc, pour les samedis fort-profiens, euh, vous avez donc l'acquisition des connaissances à partir d'une programmation de thématiques qui couvre euh, les instructions officielles. Vous avez des mises en situation et également euh, des corrigés à disposition. C'est ça. Vous avez, euh, on vous refait un petit listing rapide de tous les endroits où vous allez pouvoir récupérer euh, de l'aide sur les ressources pour les oraux. Mmh. Euh, donc vous avez des ressources sur le site FORPROF qui vous permettent de clarifier euh, les enjeux éducatifs et les concepts attenants, solidifier un positionnement institutionnel, être capable de les illustrer euh, en leur donnant des réalités scolaires, que ce soit des difficultés, des obstacles, euh, des remédiations et des réussites. Euh, vous avez également les outils euh, méthodologiques FORPROF tels euh, la trame de préparation de réponses avec euh, l'appui des cartes mmh. mentales mmh. qui vont vous aider à structurer une réponse conforme aux attentes du jury. Euh, le travail d'équipe entre pairs, euh, jusqu'au bout vous avez une préparation en commun et également euh, des échanges sur euh, les forums de fort prof et euh, pensez vraiment jusqu'à la fin euh, d'avoir une euh, liaison permanente avec euh, les formateurs fort prof qui sont là pour euh, vous accompagner. Euh, Jusqu'au jusqu bout, jusqu'aujourd'hui. Au ouais. euh, avant de passer sur l'épreuve facultatives, on va quand même faire un point sur l'épreuve, sur la partie motivation. Euh, donc, je sais que c'est un sujet surtout pour les personnes en reconversion professionnelle, hein. encore une fois. Je sais que dans l'année, beaucoup d'entre vous, en tout cas chez Fort-Prof, vous vous sentiez un peu complexé par rapport à votre parcours, euh, pas forcément classique, euh, master mef et, euh, et en fait, on, on, voilà, vous avez vu dans l'année que vous avez plus que plus d'atouts euh, pour devenir professeur des écoles et on vous, on vous aide à, à le valoriser, à tout ça devant le, devant le jury. D'ailleurs, sachez que si vous n'avez pas suivi la préparation, on propose des modules préparatoires justement, comment est-ce que je valorise mon parcours professionnel devant le jury, comment est-ce que je remplis ma fiche de candidature, etc. Euh, et dans l'année, comme Aurélie l'a dit, euh, durant les cours, vous, vous avez appris à vous mettre en avant, à valoriser votre parcours. Euh, donc, pour vous préparer, euh, repérez ce qui est intéressant dans votre expérience professionnelle, évidemment, euh, compte tenu du métier de professeur des écoles, tout en restant authentique. Hein, on ne vous demande pas de vous travestir, on vous demande juste d'aller de, chercher ce qui peut être pertinent par rapport au métier que vous allez exercer. Donc, évidemment, mettre en regard votre parcours professionnel et le ré référentiel des compétences du PE que vous devez connaître. Donnez le sentiment que toutes, vos que toutes les compétences du professeur des écoles sont maîtrisées. Euh, on va également vous conseiller d'illustrer vos propos par vos expériences et puis faire du lien avec les compétences communes à tous les professeurs des écoles. Hein. Donc si vous, êtes, euh, si vous avez été, je ne sais pas moi, si vous avez travaillé en équipe, que vous avez animé des réunions, si vous avez euh, travaillé dans le commerce, que vous avez dû gérer des conflits, des choses comme ça, ça peut évidemment vous servir dans votre futur métier. Tout ça, évidemment, il faut arriver à créer du lien avec ce qu'on mmh. attend de vous en tant que PE. Euh, faites ressortir votre attitude responsable et porteuse des valeurs républicaines. Encore une fois, on appuie là-dessus. Euh, donnez l'envie au jury de se dire j'aimerais bien l'avoir dans mon équipe pédagogique. Évidemment, bah, montrez-vous motivé, enthousiaste, agréable, donc ayez plutôt le sourire, même si vous êtes stressé, pensez-vous même avoir une attitude ouverte. Euh, et surtout, surtout, ne faites pas l'écueil de vous appuyer sur votre expérience parentale, c'est-à-dire que même si souvent, on a des, euh, des candidats qui euh, ont été euh, parents d'élèves, qui ont fait partie d'associations de parents d'élèves, ce n'est pas parce qu'on a été euh, parents d'élèves et qu'on a travaillé, on a collaboré avec l'équipe pédagogique qu'on sait ce que c'est que le métier de PE. Donc, c'est pour ça, ne faites pas l'erreur de vous dire je sais ce que c'est parce que j'ai été dans une association de parents d'élèves. Attention à ça. Et mettez évidemment votre capacité à vous former à la base de nouveaux métiers, malgré l'expérience dans un domaine professionnel tout à fait autre durant des années. Donc vraiment votre ouverture d'esprit va être capitale là-dessus. Voilà pour la partie motivation. Est-ce qu'on a des questions par rapport à ça Ok, bon, à priori on a répondu à tout. On reviendra de toute façon sur les questions par écrit dans le chat. Euh, on va passer sur l'épreuve facultative. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont choisi. Dites-nous si vous l'avez choisi. Oui, Dites-nous en commentaire. Intéresse. On va vous refaire un petit point euh, sur cette épreuve-là. Donc, euh, l'épreuve facultative en langue concerne l'allemand, l'anglais, l'espagnol ou l'italien. Et euh, elle ne peut apporter que des points supplémentaires. Il y a 30 minutes de préparation. Elle dure 30 minutes et elle va vous permettre d'obtenir jusqu'à 20 points supplémentaires. Euh, et les points retenus sont seulement ceux au-dessus de la moyenne. Donc, dans cette épreuve, vous allez euh, devoir vous présenter dans la langue retenue, présenter un document didactico-pédagogique euh, de deux pages maximum et évaluer euh, et faire une évaluation sur comment exploiter le document, euh, les objectifs et les modalités. Donc, on voit que certains euh, mm. l'ont quand même choisi, donc c'est très bon. Oui, beaucoup, beaucoup en anglais, j'ai hein, l'impression. Mm. Euh, donc, pensez euh, à être très, très vigilant sur la place de l'écrit dans une séance de LVE et sur les modalités d'évaluation. Pensez à proposer au moins une activité qui mette euh, les élèves en interaction entre pairs. Euh, au niveau linguistique, le niveau requis est le niveau B2, donc euh, ce qui implique une compréhension de vos interlocuteurs, une expression orale correcte au niveau syntaxique et euh, phonologique, en interaction et surtout en continu. Donc pensez au croisement des enseignements recommandés dans les programmes, donc euh, la LVE et la géographie par exemple, la LVE et la littérature en français, la LVE et la maîtrise de la langue. Et euh, n'oubliez pas que même si cette épreuve euh, peut rapporter des points, il convient de bien avoir préparé son entretien au préalable. Donc pour info, euh, nos stagiaires qui ont pris euh, cette option l'année dernière ont en moyenne obtenu 5 points mmh. euh, supplémentaires. Euh, ah oui dans la moyenne, donc c'est vraiment pas négligeable ouais, C'est vraiment, vraiment un plus pour vous quoi. C'est vraiment des points faciles entre guillemets ouais. à aller chercher. Euh, on avait une question de Anne, que doit contenir la présentation du candidat ben, En fait vous allez vous présenter, donc vous hein, en anglais, euh, votre parcours, pourquoi vous, devez, vous voulez devenir enseignant et euh, ce que vous voulez apporter euh, au métier. Donc c'est principalement ça et pourquoi ça vous semble intéressant de faire apprendre une langue vivante étrangère à vos élèves. Globalement, c'est ça qu'on attend de vous. Euh, pour ceux qui se euh, posent la question, est-ce que j'ai le niveau de, de, de, pour présenter cette épreuve, on vous, a, on vous propose de vous évaluer euh, gratuitement sur, euh, avec nos professeurs. Si vous allez sur notre site internet, que vous allez chercher euh, dans nos modules à la carte, l'accompagnement sur euh, l'épreuve facultative euh, de, la de langue, vous allez voir, il y, a un petit, il y a un petit formulaire, en fait, on vous propose de vous enregistrer, de vous présenter dans la langue choisie. Et nos professeurs évalueront si vous avez euh, le niveau ou pas de présenter euh, l'épreuve. Et en fonction de ça, bah, vous aurez euh, plus ou moins besoin d'aide. Sachant que de toute façon, si vous n'avez pas le niveau, on ne vous conseille pas de, la, de présenter l'épreuve. C'est plutôt... L'accompagnant en fait, va se porter plutôt sur la méthodologie. Euh, comment est-ce que, est que je prépare l'épreuve Comment est-ce que je présente les documents pédagogiques, etc. Euh, voilà, euh, voilà pour cette euh, LV2, voilà grosso modo ce, pour tous les conseils qu'on pouvait vous proposer euh, pour les différentes épreuves, euh, ce qu'on voulait aussi euh, donc vous rappeler c'est que ne tardez pas à, préparer, à vous préparer, si c'est pas le cas attaquez vraiment, n'attendez pas les résultats, euh, nous comme on vous l'a dit on vous, a, on vous propose un pack complet sur euh, la prépa des euros. Donc, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à nous solliciter. Euh, c'est encore temps. Il est encore temps de se préparer. On vous propose évidemment des facilités de paiement si ce n'est pas euh, évident pour vous en, sur le niveau financier. Une question. une question de Audrey. Peut-on s'inscrire pour l'accompagnement en mai ou c'est trop tard euh, de toute façon, mais on y arrive, hein, c'est dans une semaine. Euh, donc, oui, ça encore. Il n'est jamais, jamais trop tard, mais euh, au plus vous attendez, bah, au plus vous perdez du temps. Donc, en fait, il euh, vaut mieux commencer le plus tôt possible. Ça dépend quand auront lieu vos oraux. Hein. Évidemment, s'ils ont lieu euh, 15 jours après, c'est un peu short. Ou alors, on peut partir sur les entraînements euh, oraux uniquement. Si vous avez besoin d'une prépa plus complète, euh, voilà. dites-nous quand auront lieu vos oraux. Mais on peut plutôt vous au plus tôt, vous préparez, au mieux c'est. Euh, Alors, Laurie, là, une question. Si on dispose d'un plutôt bon niveau dans la langue, mais un accent plutôt français, est-ce pénalisant Non, non, ce n'est pas pénalisant. Dans la mesure où vous maîtrisez la langue, évidemment, qu'on aura envie que vos élèves mm. euh, apprennent un bon accent anglophone, en tout cas, si c'est en, en anglais. Mais euh, je ne sais pas dans quelle langue c'est, mais en tout cas, voilà, vaut mieux quand même avoir un bon accent. À partir du moment où la langue est maîtrisée, il n'y a pas de souci. Après, justement, n'hésitez pas à aller tester votre niveau ouais. pour... Euh, donc, savoir, savoir où vous vous à ce niveau-là. Donc, Audrey, vous, vous, vous nous précisez que vos euros ont lieu euh, autour du 15 juin. Donc, il est encore temps. Par oui. contre, essayez de le faire le plus tôt possible. Oui. Euh, et puis, sachez, Audrey, que vous avez donc soit le pack total, soit des modules à la carte. Hein. Donc, on a les mises en situation d'oral, qui sont des entraînements. On a les, les cours e-learning, CSEPS, qui reballaient un peu toutes les notions indispensables. On a les cours de didactique, français, maths, qui sont des cours vidéo. Pour mémoire, je crois qu'il y en a à peu près une vingtaine dedans de cours. Euh, vous avez euh, une partie sur l'entretien de motivation aussi, qu'on vous propose un entraînement là-dessus. On vous propose du coaching oral pour les personnes euh, ben justement qui, qui pour lesquelles le point faible c'est vraiment la prestation orale et euh, le stress et comment est-ce que je me positionne, la posture, oui. etc. On vous apprend à prendre la parole, à bien le faire. Et puis oui. on a aussi un module sur les prêts de langue étrangère. Donc on a un peu tout. Euh, voilà pour euh, tout ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui donc on va vous remettre le lien du formulaire pour tenter de gagner votre entraînement dans la discipline de votre choix n'hésitez pas à refaire un, un tour sur le chat si vous, si vous l'avez pas encore vu n'hésitez pas à re regarder ce live en replay en prenant des notes c'est important euh, et puis on espère que ça va bien se passer on est confiants en tout cas croyez en vous euh, ne doutez pas de votre capacité à devenir enseignant euh, si vous n'avez pas encore eu vos résultats et que, des écrits et que ça n'a pas été concluant pour vous en tout cas si vous avez des résultats qui ne sont pas à la hauteur de vos espérances surtout ne baissez pas les bras c'est pas parce que c'est pas passé pour vous cette année aux écrits que ça passera pas l'année prochaine et puis des fois vous savez que les seuils sont très hauts les académies sont très exigeantes donc on peut avoir quand même une bonne note et ne pas être retenu donc surtout ne remettez pas en question votre objectif, votre projet de devenir PE qui souvent est un rêve de longue date donc ne baissez pas les bras et surtout, ne, voilà, ne vous dites pas que ce n'est pas pour vous. En tout cas, on pense bien à vous. On vous envoie des bonnes ondes. On croise les doigts pour tous les résultats qui doivent tomber. Et, euh, et pour les euros qui arrivent, Anne, on vous met le lien du formulaire. Oui, on, on va le mettre après. Met, dès qu'on ferme le live, on vous remet le lien. Et on va mettre le résultat du coup en story sur Facebook et Instagram dans l'après-midi. Voilà. Donc Merci à, à tous à pour pas. votre attention en tout cas. Et on pense bien à vous pour cette dernière ligne droite. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.